Les professionnels cherchent des apprentis. Et les apprentis cherchent des professionnels. Bref, tout le monde cherche tout le monde. Les professionnels. Les professionnels cherchent constamment du trafic qualifié parce qu'ils en ont besoin pour alimenter leurs listes. Des listes qui constituent leur seul fonds de commerce. C'est pour ça qu'ils leur courent toujours après. C'est toute la difficulté de l'histoire si les moteurs de recherche ne fonctionnaient pas avec des logarithmes compliqués. Des logarithmes qui, pour trouver une réponse à votre question, il faut engager une interminable danse entre tags, balises, catégories et tous les apprentis web marketeurs. Avouez que ce n'est pas un exercice facile. Le comble est que ces logarithmes mutent sans cesse et grippent la machine en nous faisant perdre exponentiellement notre temps. Et notre argent. Mais avant de vous donner la solution à cette chose, veuillez réagir à ces symboles. Les apprentis les apprentis cherchent constamment aussi un formateur qualifié parce qu'ils en ont besoin pour ne pas être mêlés à de mauvaises expériences qui les contraindront à regagner leur zone de confort. 95% de prétendants à l'indépendance financière finissent par dégoûter le système contre 1% qui réussissent. Il y a de quoi faire refouler tous les Chinois dans leur zone de confort. Le cas des apprentis web marketeurs est très dramatique. Ils ignorent le jargon informatique que l'on utilise sur Internet. Certains formateurs parlent trop vite à leur goût. Puis, ajoutez à ça le nombre de mauvaises surprises qui les gâtent et qu'on leur a cachées sont effarantes. Et ceci sans parler des tonnes de sollicitations de prospecteurs qui les cherchent. Mais avant de vous donner la solution à cette chose, veuillez réagir à ces symboles. Et maintenant Maintenant, je pense qu'il faut que tout cela change. Il y en a marre de continuer à subir à tout jamais ce système. Je pense que la meilleure formation qui existe, c'est le coaching one-to-one. Mais c'est vraiment cher et il ne correspond qu'aux gens aisés. Au Fauché, je leur promets qu'ils auront leur part du gâteau qu'Internet offre à tout le monde. Je répète. Au Fauché, je leur promets qu'ils auront leur part du gâteau qu'Internet offre à tout le monde. J'ai préparé cet annuaire pour leur partager des milliers de formations offertes par tous les professionnels francophones. Ainsi que tous les cadeaux qui les accompagnent. Désormais, ils ne perdront plus leur temps. Ni leur argent. Maintenant, donnez-moi un temps pour vous préparer le prototype qui vous explique tout. Vous en serez ravi. Maintenant que vous avez la solution, veuillez réagir à ces symboles. Signé, SAI des Chakri alias Croisillon Partage.